Bonjour euh, Maître Amatiam, oui. vous êtes bien. consultant en droit. Euh, mm -hmm. Parlons d'abord de la sortie du territoire national d'Ousmane Sonko, le leader de PASEF, Il mm -hmm. déclare qu'à la fin de, de l'instruction, il a bel et bien droit de sortir mm -hmm. du territoire. Votre analyse par rapport à ça? Euh, vous savez, Sonko euh, a été fait, faisait l'objet d'une une procédure judiciaire qui aboutit à un contrôle euh, judiciaire de sa part parce que n'oublions pas que le contrôle judiciaire est une alternative au mandat de dépôt. C'est le juge, il peut te, après avoir inclusé quelqu'un, il a deux options. Oui. Soit vous mettre, vous placez sous mandat de dépôt, ça veut dire vous allez en prison, ou bien la loi lui dit aussi, par principe, si la personne inculpée a des garanties de représentation en justice, c'est-à-dire ces personnes qui ne peut pas suivre, qui ne pas fuir, on connaît sa, son, son domicile oui. ou sa résidence, bon, et à ce moment, si la justice a besoin de lui, il peut se présenter. Dans ce cas-là, la, la loi lui dit que tu peux, peux aller, c'est-à-dire, à défaut de demande de dépôt, tu peux lui soumettre à un contrôle judiciaire. Oui. Comme on dit, c'est un contrôle judiciaire. Un contrôle, c'est un, un contrôle. Donc, comme selon le dit, c'est un contrôle, un mm -hmm. contrôle la Personne. Oui. C'est-à-dire la personne est laissée à lui-même libre, mais il est, contrôlé, il est sous contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, de conditions auxquelles il doit se soumettre. Mm -hmm. À défaut, le juge peut révoquer d'office le, le contrôle judiciaire et le substituer, ce qu'on appelle un mandat de défaut. Mm -hmm. Bon, dans ce cas de là M. Sonko, a été, son passeport fut confisqué par le juge. Oui. Jusqu'au jusqu moment où je parle, son passeport est entre les mains de la justice. Oui. Donc, donc, il a été soumis à un certain nombre d'obligations. Que le, avant de sortir du territoire, il doit se présenter devant le juge ou lui demander son autorisation. Il ne doit pas aussi changer de résidence ou de domicile sans l'autorisation, sans en informer le juge. Maintenant, c'est qu'un espèce puisqu'il a sorti du territoire, maintenant c'est le juge de tirer les conséquences. Soit le juge peut le convoquer et revoquer dossier le contrôle du judiciaire et là on l'a remplacé par un mandat de dépôt. Ce fut le cas de Maître pas C'était la même chose de lorsqu'il lorsqu'il violait certaines dispositions ou certaines conditions du contrôle judiciaire, le juge l'avait convoqué et oui. a révoqué le contrôle judiciaire pour le remplacer par un mandat de dépôt. Oui. Voilà voilà parce qu'il est toujours le, il n'est pas, le pas encore dans le procès on n'est pas encore dans le procès le procès n'a pas encore commencé hein. D'accord. Mais, mais, voilà, mais son voilà. co dit qu'à la fin de l'instruction, il a le droit, euh, voilà, le, le contrôle judiciaire est levé. Qu'est-ce que vous pouvez mais, nous dire, voilà, par mais, rapport mais à je ça Mais j'ai dis, est dit, est-ce que mon problème, parce qu'un contrôle judiciaire, lorsqu'il termine, c'est-à-dire le juge doit notifier à ses avocats que l'instruction est terminée. Oui. Est-ce que ça a été le cas Parce qu'on était dans le cas des, des recours. Oui. Parce qu'après, le renvoi devant les chambres de criminel par le juge Yaham, euh, Maham Diallo. Les avocats de Sonko avaient attaqué l'ordonnance du juge, l'ordonnance de renvoi, devant mmh. la chambre d'accusation. Mmh. Et la chambre d'accusation aussi avait confirmé ma, le juge. Les avocats de Sonko aussi sont pourvus, devant la, sont pourvus devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Et cette autre judiciaire aussi avait confirmé aussi ce qu'avait dit l'arrêt. L'arrêt de la décision de l'arrêt de, de, de, de, de la Chambre d'accusation. Maintenant, est-ce que maintenant le dossier doit quitter maintenant la Chambre criminelle de la Cour suprême pour venir encore à la Chambre d'accusation? Est-ce que maintenant la Chambre d'accusation a confirmé que, à cause de avocats de son et les avocats de la partie et au parquet, que l'incision est, est totalement terminée, et bouclée Bien que la date de procès a été connue Mais n'oubliez pas qu'il hein, est toujours sous les sous à la disposition de la justice. Hein? Qu'est-ce qu'il risque exactement, Sonko, son acte, voilà, de sortir du, du territoire sans l'autorisation de la justice Mais juge, la justice la peut, peut, le, peut, peut le commander via la police, la gendarmerie et le ramener à la, devant le juge et le juge peut le mettre à la mandat de dépôt. Parce que normalement, Sonko, dans la règle des principes, il devait, aujourd'hui, normalement, dans la règle des principes, je dis, rien n'empêche au juge de le mettre à mandat de dépôt. Ah oui, rien, oui. je dis. Oui, bien sûr, rien. Parce Rien. que normalement, toutes les personnes inculpées dans les questions de crimes ou de viols, normalement, dans la, on a vu que la 4% de ces personnes-là sont mis en mandat de dépôt. Et Donc que lui, il avait bénéficié peut-être de la loi. Oui. Le juge l'avait accordé contre le judiciaire. C'est une façon de provoquer la justice. Donc il risque gros. Mais est-ce normal la, la confiscation toujours de ces documents de voyage, entre autres Est-ce que c'est est, est normal Bien sûr, c'est normal. C'est la juge maintenant dans juger. c'est normal, c'est un... parce que n'oublions pas. On a quitté l'institution. Il y a des personnes qui ont été jugées au tribunal qui, dès l'infraction, on les a, a confisquées le document. Et après, même le jugement, le tribunal a confisqué le jugement. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a, qui, a, euh, quelqu qui a tué par accident une personne. on ont son permis de conduire. Même au tribunal, le juge du jugement, le tribunal dit qu'on te prive ton permis de conduire pendant six mois ou un an. C'est toujours mais puisque Mais puisqu'on est dans une cadre de la procédure, c'est la procédure qui a, la, qui a fait que son passeport a été confisqué. Mais tant que la procédure n'est pas terminée, on est dans le cadre de la procédure, hein? la procédure commence dès l'enquête préliminaire, l'inscription jusqu'au procès. D'accord. Euh, Expliquez-nous, Maître Amatia, euh, quand le justiciable est, est mis sous contrôle judiciaire, qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire Bon, ce qu'il peut faire, je dis, je, je peux donner les conditions, c'est-à-dire qu'il oui. y a des conditions qui sont générales, oui. qui s'appellent à tout contrôle judiciaire. oui. Mais aussi, il y a d'autres conditions qu'il s'applique au cas par cas. Oui. Ça, dépend de la ou de la, ça dépend de la gravité ou de la complicité de l'infraction. J'ai un exemple. Parfois, oui. dans tous les dossiers où il y a un contrôle judiciaire, d'habitude, le juge interdit, confisque d'abord le titre de voyage de la personne et lui notifie son, son interdiction d'abord de, de, de, de déplacement, d'autres déplacement avant, avant d'en informer le juge. Hum. Deuxièmement aussi, le juge dit que tu ne peux pas changer de domicile sans m'en informer aussi. Troisièmement, aussi, le juge peut te demander aussi, chaque fin de mois ou chaque fin que tu dois venir ici auprès de mon greffe pour signer, pour montrer que tu es là. Troisièmement quatrièmement, aussi, je ne te permets pas d'en parler du de dossier. Oui. Ne parle jamais du dossier, ni à la presse. Voilà quoi. Comme c'est le, le cas avec Pape Aléna. Mm -hmm. Oui, Pape Aléna, c'est le cas aussi avec Adil Oui. Voilà. Voilà, so, voilà les conditions. Voilà, voilà les conditions générales qui viennent d'habitude sur tous les. Sur tous, les contrôles, sur tous les contrôles judiciaires il peut y avoir d'autres points hein. il peut y avoir mais ce sont les points les plus quoi. Ouais, d'une manière générale et voilà, pensez-vous de, de l'affaire euh, du journaliste Babacar Traoré, actuellement oui. entre les mains de la justice après une plainte de Frédéric euh, Napoli mm -hmm. qu'est-ce que vous pensez de cette affaire du journaliste Babacar bon comme toute procédure judiciaire il a été il, il a été, y avait une plainte une personne elle la plainte et auprès du procureur, le procureur avait transféré, avait fait ce qu'on appelle un soit transmis à la D pour enquête. Après avoir auditionné la partie, la, le prégnant, il a convoqué euh, le mise en cause. En l'occurrence, M. Babacar Touré-Caulot. Bon, j'espère qu'on lui a notifié peut-être les charges pèsent sur lui. Et, il lui dit que, et la police lui a dit que vous êtes en position de cas Et puis, est en à il a fait l'objet, je pense, de deux ou trois retours de parquet. Bon, maintenant, l'enquête est bouclée, peut-être. On attend peut-être cette réglage, peut-être, au niveau du parquet ou au niveau du judiciaire. Si le procureur euh, a l'intention ou la volonté d'ouvrir une information judiciaire pour confier son dossier en cas d'indication. Dans ce cas de figure-là, peut-être le juge, parce que les gens beaucoup de gens pensent que les retours de parquet euh, sont toujours, toujours l'œuvre du parquet. Non, non, non. Parfois, les judiciaires peuvent avoir une personne, euh, euh, retour de parquet une personne... Euh, de parquet, législation. Ça dépend de la disponibilité ou les conditions dans lesquelles ils peuvent attendre. Ça peut, ça peut dépendre du dossier, tout ça peut dépendre aussi de la personne du juge. Voilà. Mais le procureur peut faire un retour de parquet, tout comme le législation aussi peut demander un retour de parquet. Euh, parlons de la présidentielle de 2024. Le PDS euh, demande euh, la révision du procès de, de Karim Isavad. Est-ce possible euh, de, de, de tenir cette révision du procès avant l'élection présidentielle je ne pense pas, parce que les révisions du procès sont demandées d'abord par la personne, par la personne qui a, qui a, qui a fait la de la condamnation, ou peut aussi peut-être demandée par le ministre de la Justice. Je ne pense pas que ce second qu cas peut être pour prospérer, parce que le ministre de la Justice ne va jamais demander l'ouverture de la, la, la, la procédure de révision de M. Karimwad. Mm -hmm. Et pour demander la révision d'un procès, il faut d'abord des éléments substantiels dans le dossier. Et je ne pense pas que M. Karimwad peut va faire valoir des éléments substantiels du procès parce que tous les éléments essentiels et, ou substantiels du procès ont été débattus et rebattus devant la Cour, devant la CRI devant la Cour et après devant les, la Cour suprême mais mm. la loi dit que pour entendre une révision il faut des éléments nouveaux substantiels qui peuvent disculper la personne euh, déjà condamnée et si a si ses arguments de droit ou de fait il peut les faire pour devant la loi après c'est au euh, juge, mais l'entend apprécier D'accord. Donc, voilà. euh, ce, ce, ce, ce n'est pas possible d'ici l'élection. D'ici 9 mois, 10 mois, ce, ce n'est pas possible. Non, non. Pas possible, exemple, oui. je, je ne vois pas la probabilité de tenir un tel, un tel projet. Parce que vous savez déjà la justice, l'entrée de la justice, quoi. vous connaissez. Voilà. Et est-ce que maintenant, sur le plan formel, lorsque la requête sera déposée, est-ce qu'il y aura des éléments nouveaux substantiels qui permettra à la justice de juger l'opportunité de, de réouvrir ré ré ré ré le dossier que peut-on voilà. entendre, Maître Amatiam, par euh, désobéissance euh, civile en, en termes bon, du président, du leader de PASSEF, Ousmane Sonko Bon, La désobéissance civile, c'est une forme de bataille euh, syndicale ou politique même que les politiciens étaient euh, C'était une théorie de Mahatma Gandhi. Voilà, il dit que puisque les administrateurs ne font pas celui, nous aussi ce que nous devons, nos obligations vis-à-vis -vis de l'État, on ne va pas la faire. Voilà, ce que l'État nous a à la faire, ça peut être bon, on n'a pas payé l'impôt, ça peut être euh, voilà toutes les conditions ou les obligations auxquelles le sujet ou le citoyen doit faire vis à vis de l'État. Il va les refuser de les faire, c'est ça qu'on appelle la désiration civile. Bon, on verra maintenant dans la pratique ce que ça va donner. Et, et, et, la, et des... la loi ne prévient, ne prévient aucune sanction par rapport à la désobéissance civile Non, la désobéissance civile, s'il si y, y a des obligations à faire vis-à-vis de l'État, si vous le bien si. Parce que votre désobéissance civile ne vous permet pas aussi de violer la loi, l'ordre public, ou bien de violer les droits d'autrui. D'accord. Est-ce que, et... est que vous comprenez Oui, oui. je comprends. Dernière question à tout bas des jeunes mécontents, bon, à fait de, de, de l'arrêt du processus d'inscription sur les listes électorales, ont saccagé la, la sous-préfecture de Ndam. Que risquent les troubleurs côté juridique Voilà. Bon, Qu'est-ce qu'ils risquent Naturellement, toute personne qui euh, qui fait de, qui font des casses ou euh, qui euh, qui pourrait atteindre au biens ou les personnes c'est-à-dire ça peut être des biens publics ou des biens privés, c'est-à-dire euh, on peut considérer ou supposer que vous avez euh, intenté, c'est-à-dire à, euh, à, à l'intérêt privé ou à l'intérêt public. Parce que bon nous savons tous que les préfectures, c'est des édifices publics. bon Les édifices publics sont protégés par la loi, tout comme les édifices privés, les biens publics. Donc dans ce cas de figure-là, si euh, le préfet, si les biens saccagés sont... La Le préfet doit tout bonnement porter plainte. Et voilà, les auteurs de ces infractions peuvent être traduits devant la justice. Parce que ils ont saccagé un bien public. Parce que les préfectures, les établissements publics de façon générale sont protégés par la loi. D'accord. Merci beaucoup, Maître Amatia. C'est moi. Merci, madame. Et je rappelle que vous êtes consultant en droit. Merci beaucoup pour la disponibilité. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie aussi. Merci.